Que le Seigneur nous bénisse chou. Ah, S'il vous plaît, devant nous, nous nous allons lire oui. un oui. oui. Que le Seigneur nous bénisse chou. Il y avait un autre psaume, mais j'ai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 Je connais ce Dieu, il <rire> avoir un dieu comme toi qui conduit, qui pourvoit, qui soutient, qui relève, qui guérit aussi, mais ne même pas être puissant. Amen, ah, merveilleux parce que tu gardes ceux qui sont en toi, même, père, mon béni, mon Père, Dieu. Louange et honneur à toi, mon béni, mon Père, Saint-Dieu. Et nous nous réjouissons encore aujourd'hui d'être dans ta maison, Père, pour réellement te louer, te glorifier. C'est vrai, la vie avait raison quand tu qu il réjouissait sur la joie, quand on m'a à alors la maison de l'éternel. C'est vrai, nous nous réjouissons encore en ces jours, mon béni, mon Père, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour tout ce que tu fais, mon béni, mon Père, oh Dieu. Et y a encore, de allons bénir encore nos frères et sœurs qui sont en connexion, qui sont dans les plans, Pays aussi, notre notre Saint Dieu. Et merci encore de ce que tu as ouvert encore davantage pour que nous puissions voir combien tu es tellement merveilleux, et, et que tu as la capacité de pouvoir encourager. Bénis ton peuple, Père, et merci pour le chant. Bénis notre précieux frère Christian. Nous te disons Amen. merci encore pour tout ce que Amen. tu fais. Glorie et honneur à toi, mon ton amour est ta bonté aussi à notre endroit, Père. Amen. Parce que tu vis, nous venons également aussi, Père. Amen. Nous te remercions pour tout. A toi la gloire. Amen. À la puissance et la victoire. Dans notre vie. Amen. Que notre Dieu soit béni, Amen. vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux de nous retrouver dans sa maison et aussi voir aussi la grandeur de Dieu dans notre vie. Amen. Et ce qu'il fait pour Amen. chacun de nous, il prend soin de nous et Amen. Il a de nous. Il nous produit tout ce que nous avons besoin. Que son Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Nous avons besoin de lui tous les jours, à chaque instant, parce que nous ne voulons pas qu'à un, un certain moment il ne soit pas là. Parce que si nous laissait le seul célestin, nous serons donc perdus. Et nous avons besoin de lui. Il ne nous a pas appelés pour pouvoir nous perdre, mais il nous a appelés effectivement pour nous conduire. Et, et aussi pour prendre soin de nous comme il en a fait aussi également avec le peuple d'Israël. Que notre Dieu bénisse chacun de nous tous. Il bénisse aussi votre fidélité aussi, Amen. et votre joie aussi pour être dans, dans sa maison. C'est le lieu où Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir y être indépendant. Et, et c'est aussi pourquoi nous sommes aussi heureux, parce que c'est par là aussi que Dieu nous visite aussi. Amen. Et c'est aussi là que le Seigneur a la grâce d'avoir aussi nos frères et sœurs viennent aussi dans différents endroits oui. et que nous prenons plaisir de pouvoir réaliser que Dieu nous a donné la joie d'avoir de aussi des frères et des sœurs qui ont aussi la même foi que nous et qui désirent de tout leur cœur aussi être comme le Seigneur le veut. Mm -hmm. Et aussi par là aussi, il nous apprend aussi à, à exercer aussi cet amour comme il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Mm -hmm. Il faut que nous ayons aussi des frères et des sœurs n'importe, mm -hmm. mais quand Dieu nous les donne, ils sont aussi à nous et nous sommes appelés à pouvoir vraiment nous soutenir mutuellement, mais porter aussi les fardeaux les uns les autres. Et c'est à cela que notre Seigneur nous a dit que ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez donc de l'amour les uns pour les autres. Il n'est pas facile de pouvoir aimer quelqu'un qui ne connaît pas. Mais quand on a cet amour de Dieu, on peut aimer, c'est-à-dire qu'on a la capacité de. Aimer ceux que nous n'avons pas connu, mais qui ont aussi la même foi que nous. Pour quelle raison Parce que l'amour de Dieu qui est à nous, ça fait que Dieu est à nous. Euh, Est-ce que vous comprenez Amen. Or, Dieu les connaît, moi je ne les connais pas, oui. Physiquement, oui. mais okay. Dieu les connaît. Yeah. C'est pour ça l'esprit de Dieu qui est à nous se réjouit aussi Amen. de voir un frère. De ça. Oui. Vous vous résistez, que Dieu te bénisse. Vous avec oui. beaucoup de joie parce que ce qui, celui qui est Amen. en toi reconnaît Amen. que c'est un fils. Amen. Et comme la Bible le dit, que Dieu a ajouté chaque jour à l'Église et tous ceux qui étaient donc sauvés. Alors nous prions pour que Dieu continue de pouvoir agir, pour nous aider à ce que nous puissions avoir cette grâce aussi, de pouvoir aussi avoir des frères et des sœurs avec lesquels nous pourrons chanter, louer Dieu. Glorifier notre Seigneur et prier de tout notre cœur pour que le Seigneur aussi agisse. Nous voulons, nous prions que le Seigneur nous donne ici cette foi, comme cela a été aussi avec des hommes comme Élie, quand il priait, le fait tomber ici. Nous savons que c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire pour que chacun de nous puisse réellement être dans sa position en tant que fils et fille de Dieu et, et nous, nous, nous lui implorons cette grâce tous les jours. Parce que nous, nous voyons que le temps ne fait que de plus en plus et que nous regardons vraiment que ça pointe à l'horizon. Notre Seigneur Jésus-Christ se revient bientôt. Alors, et, alors, ça veut dire, alors, ça veut dire est aussi certaines que ceux de l'Europe. Ce qui veut dire qu'effectivement, que nous avons l'assurance, nous. Parce que quand nous regardons les choses comme le Seigneur a eu à pouvoir annoncer aussi effectivement c'est à ce moment là que nous pouvons dire avec certitude que dans cette génération certainement pas dans une autre mais dans celle-ci il viendra certainement parce que euh, constatons qu'effectivement que les choses annoncées d'avance oui, qui devaient vraiment s'accomplir en, en leur saison ben, donc s'accomplissent effectivement dans la période dans laquelle nous nous, nous, nous trouvons aussi. c'est là aussi que nous disons, Dieu est vraiment vrai et ce qu'il a dit est vraiment vrai. Lorsque nous regardons, nous observons effectivement les choses comme elles sont et que nous nous tournons vraiment dans la parole divine de Dieu et nous voyons les choses exactement comme Dieu les a dit. Alors nous disons que vraiment il est omniscient. Que il, il ordonne les choses effectivement, et quand il parle des choses qui ne sont pas encore arrivées, ces choses s'ordonnent effectivement, c'est-à-dire que ça lit effectivement pourquoi euh, ce que lui, Dieu a eu à pouvoir annoncer proclamer puisse réellement prendre place. Nous nous sommes nous devons être et bien heureux parce que l'éternel est avec nous. L'auteur de, de la parole, le créateur de le cieux de la terre et est celui qui contrôle et dispose du temps et des événements et des moments même. C'est lui qui permet que la chose se passe effectivement comme lui le veut. Il est avec nous. Alléluia. Oui. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Pour autant que nous prenions conscience de ce que c'est lui en qui nous avons placé notre foi et aussi notre amour et qu'on Considérant qu'effectivement qu il a donc la capacité, comme les enfants, les enfants, les, les Hébreux, effectivement aussi, nos trois hébreux, et disait que notre Dieu a, a la capacité de nous délivrer. ils disaient cela pas parce qu'ils avaient appris ça comme une formule. Là. Non, non, non, non, non, non. Ils en avaient donc la certitude et l'assurance, effectivement, devant un événement qui était vraiment un événement auquel tout le monde devait prier les genoux, les êtres humains, parce ben, que c'était une puissance, c'était un pouvoir qui était donc là, devant toutes les nations, et toutes les nations ont plié les genoux. Mais eux, ils n'ont pas plié les genoux. Il dit notre Dieu, est plus que capable de nous délivrer de cela, de cette Évidemment, c'était une chose tellement, quand on pouvait voir la fournaise, c'était là, le chauffer, et tout le monde regardait, effectivement, parce qu'ils se disaient, mais parce que dans ces conditions-là, humainement parlant, tu ne peux que faire ce que le monde demande. Mais eux, ils se sont tenus debout, ils ont dit non. Tu peux avoir le pouvoir que tu as, certainement cela. Ça dépend maintenant de votre regard. Comment vous voyez Vous vous souvenez, nous avons parlé ici, je pense, de cet homélie dont nous avons cité ici. Il était seul. Mais regardez combien de multitudes, effectivement, il y avait des malades des, des, des sacrificateurs, de, enfin des, des, des, des prêtres, soit qui, qui adoraient Dieu, les astartés, des balles, effectivement. 400, 800 prophètes, en fait, de balles, les astartés. Et tout le peuple peut-être avec eux. Et il était tout seul. Mais il faut que tu sois sûr que vraiment, non, parce qu'on ne doit pas marcher en aventure Amen. avec Dieu, ni même prier en aventure, ni même faire les choses. Il faut qu'on puisse avoir cette certitude au-dedans de nous. Non, non, non, non, Parce que peu importe ce qui peut se passer, je connais ce Dieu. Et c'est Dieu aussi me connaît. Je confie même si je dois être seul. Mais je suis sûr et certain que c'est Dieu encore agira aussi. En ce et c'est ça que tu es dit à Yop. Donc, nous pouvons nous voir effectivement ça. Dans les 16 Écritures, dans un chronique, au chapitre 15, je voudrais lire avec vous rapidement, nous lisons à partir du verset 1, Donc, verset 2, 1 chronique, chapitre 15, verset 2, il dit, Alors David dit, l'âge de Dieu ne doit être de côté qui parle. Il évite, car l'Éternel les a choisis pour porter l'âge de Dieu et pour en faire les services à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'Arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Et David assembla les fils d'Aaron les Lévites, les fils, fils de Kehat, Iriel, et les chefs de ses frères 120, les fils de Merari, Asadja, chef de ses frères 360, et les fils de Gershom, Joël, le chef de ses frères 130, les fils de les fils euh, de fils d'Elitzaphane El et les chefs de ses frères 200 et les fils de, de Bron, Eliel, les chefs de ses frères 80 80, 80 80 oui et les fils d'Uziel, Ziel, Aminata, les chefs de ses frères 112, David appela les sacrificateurs de Sadoc et Aminata et les Lévites, Ariel, Arsaja, Joël, Saméja, Eliel et Aminata, il leur dit vous êtes donc les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous vous et vos frères et faites monter à la place que je lui ai préparé l'âge de l'Éternel, donc du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés comme nous n'avons pas cherché selon la loi. Amen. Amen. Amen. Notre Père, c'est notre Dieu. Je voudrais te dire encore merci pour la grâce que nous avons encore de nous tenir encore dans ta maison et de lignes c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous te remercions parce que réellement tu nous as bénis de ce que tu nous ouvres les oreilles pour que nous puissions entendre et les yeux aussi pour que nous puissions voir et le cœur pour que nous puissions croire davantage en paix. Oui, tu nous as pas laissé aveugler, mais tu nous as ouvert les yeux. afin que nous puissions voir effectivement aussi ce que toi tu es en train de pouvoir faire. Seigneur, nous te demandons grâce. Oh Dieu, comme mon précieux frère est prié dans sa prière, Seigneur, qui nous touche nos cœurs, qui vraiment que ta parole à toi rentre dans notre cœur, mon bébé, et en son temps, nous puissions toujours nous souvenir de ce que toi, tu nous as dit. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, nous voulons être de ceux-là qui entendent, qui gardent, et qui s'y conforment aussi, Père. Nous demandons cette grâce, mon Père, au nom de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez la réaction cet homme a pu avoir David, et le résultat de ce qui s'est passé effectivement, euh, auparavant, parce que nous souvenez, nous en avons parlé ici, donc on l'a cité, il s'agissait effectivement de l'arche de l'éternel, bien entendu, et, qui devait donc être ramené à Jérusalem à sa place, effectivement aussi, parce qu'il était dans une autre et voilà que David rassembla, comme la Bible le dit, tout le peuple. Tout Israël a été rassemblé, effectivement. Et la chose, comme les scènes Écritures nous le rapportent, effectivement, qu'il a eu à pouvoir faire comprendre qu'il faudra qu'on ramène l'arche de l'éternel à Jérusalem, effectivement, aussi. C'est le lieu qui doit être lâche pendant ce contrôle-là, effectivement aussi, comme vous le savez. Et comme il a fait comprendre la chose, la chose était vraiment enfin, bonne. Parce que la Bible dit, euh, ici au chapitre 13, je pense, euh, et le voilà, verset vers 1, verset 2, il dit, et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous, nous, nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Et toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Donc, voyez bien que, ici, l'attention était bonne, hein, hein, que qu'on venait de tous côtés nous vers frères, qui restent dans toutes les contrées d'Israël, aussi vers les sacrificateurs, les Lévites dans les villes, ainsi de suite, dans les banlieues, et ramenons effectivement aussi donc l'arche. Et verset 5 il dit, David assembla tout Israël depuis si d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Amade pour faire venir de Kirjatim l'arche de Dieu, et David avec tout Israël montant à Bala, à Kirjatim, qui est à Judas, pour faire monter de, de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre chalubins. et mur donc sur un char neuf, l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abiladam et ils ont perçu, on disait donc le char. Nous remarquons qu'effectivement, que nous en avons déjà parlé, c'est nous remarquons que l'intention était vraiment très bonne de pouvoir euh, faire ce qu'ils comptait pouvoir faire. Et nous comprenons très bien que nous sommes des humains. Et que nous avons toujours aussi des bonnes intentions de pouvoir arriver à pouvoir faire quelque chose, parce que nous sentons qu'il faut la faire effectivement de cette manière-là. C'est vraiment vrai, parce que quand nous sommes effectivement, je veux dire, dans une choses tout à fait normales et naturelles, il est tout à fait normal de pouvoir avoir ces dispositions, de trouver que c'est bon de faire comme cela. Mais c'est dont nous devons faire très attention. C'est que quand nous rentrons dans les domaines des choses qui concernent Dieu, donc qui ont trait à Dieu seul, et que les décisions doivent réellement revenir à Dieu, il faut qu'on fasse très attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller avec nos propres sentiments à nous. Parce que nos sentiments à nous, en fait, nous... Souvent, elles nous apportent effectivement des situations pas tellement très bonnes parce qu'elles sont en rapport avec ce que nous ressentons humainement. Dans sa prière tout à l'heure, Élisée, Seigneur, il dit, il pourrait prier, lui, il me dit, mais c'est bien, tu, tu, tu, tu avais de nous donner un, un, un cœur nouveau. Doté de nous un cœur de pierre, de nous donner un cœur ah, oui. de chair. Et puis, tu as dit aussi, il a aussi un esprit nouveau. Et puis, et puis en disant, remplis-nous, Seigneur, ah, ton esprit. Que ah, ah, ah, tu ah, nous ah, remplisses. Ah, donc, euh, nous avons un, un, un cœur aussi euh, charnel, aussi humain, comme vous le savez. Ce cœur a, a, a, a en relation avec aussi les émotions <coughs> que nous <connaissez. coughs> Ça c'est dans le domaine normalement, naturel, que Dieu nous a donné aussi ces émotions-là. Quand il s'agit de choses qui sont effectivement euh, limitées dans, dans euh, ce qui nous, nous rapproche, comme par exemple on pourrait parler de, de l'amour phileo, donc, qui est dans, dans cette dimension-là en réalité. Est-ce que vous comprenez phileo oui. Vous avez compris okay. Parce que si vous savez que Fido existe, c'est que vous savez, que on, on différencie par les appellations, comme ça, pour qu'on sache Il y a Agaparo qui existe. Parce que le philo, c'est ce que nous ressentons humainement les uns envers les autres. C'est-à-dire que les affinités qu'on peut avoir avec quelqu'un d'une certaine manière ou d'une autre, parce que vous avez été ensemble camarades camarade, camarades, et puis vous vous, vous l'aimez, parce que c'est un un amie à vous, vous l'avez vous connu et puis vous vous entendez très bien dans les domaines naturels mm -hmm. mais la l'agapao celui-là c'est tout à fait différent mm -hmm. qu'il ne soit pas bien avec vous qu'il ne soit pas comme ça même pas mais vous l'aimez quand même Alleluia. ça c'est, je vais vous dire une chose c'est indépendamment de vos sentiments Amen. Et et Dieu vous bénisse. Amen. parce que celui-là il est venu en vous dans une autre dimension en réalité qui n'a rien à voir avec euh, vos, vos ressentis naturels. C'est là qu'il faut faire très attention. Parce que c'est un grand quand il vient en vous, vous pleurez pour quelqu'un. Est-ce que ça vous le connaissez Mais vous supportez la personne oui. bon, Vous connaissez. Hein donc effectivement, c'est cela en fait. Donc effectivement, dit que les, les, les sentiments, les émotions qu'on peut éprouver, on peut les avoir effectivement. Parce que c'est, je veux dire, que dans les domaines tout à fait naturels. Mais maintenant, là où nous devons faire très attention, écoutez, s'il vous plaît. Je crois oui. que dans l'Epsom 133, qu il nous dit aussi qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. C'est là que le notre Dieu de déveste. Alors, c'est rassemblement en fait donc, que nous, nous retrouvons en fait ce n'est pas toi qui l'a voulu parce que si nous faisons une association pour dire que on va faire une association pour devenir des chrétiens pour commencer à pouvoir, il y a un problème c'est nous qui oui, oui. commençons l'œuvre vous savez ça donc si c'est quelque chose qui est à Dieu doit, Dieu doit être celui qui a amené donc, notre rassemblement, c'est que ça doit être en fait quelque chose qui vient de la volonté et du désir de Dieu. Nous l'avons cité tout en priant tout à l'heure et nous en parlant. La Bible dit que c'est dans Acte chapitre 2, Dieu notre Seigneur, pas le prédicateur, pas l'apôtre, pas le prophète. Dieu lui-même, ajouté chaque jour. Allez, Alléluia. Vous, vous, vous, vous pouvez vous réaliser d'abord en disant, c'est important parce que c'est nécessaire. Et il nous dit ici dans le livre, je pense que euh, les actes. Pâques chapitre 2. Voilà. Atemies, chapitre 2.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 Le cœur touché profondément hein, Vous comprenez non Ils ont demandé maintenant à Pierre Avec leur cœur, tu sais, chacun d'eux Était vraiment touché dans son cœur Et en vue, entendu ce qu'il a entendu il A percer le cœur Et puis il demande, qu'est-ce que nous pouvons faire et puis, que, il dit, il dit, mais répandez-vous, chacun de vous, effectivement, et soyez baptisés au nom du Seigneur de Christ pour le pardon de vos péchés, vous êtes le Saint-Esprit, il dit, c'est pour vous, vous connaissez cela, effectivement. Non. Donc, chacun entendait cela, ce que Pierre disait, et le cœur, vraiment, vivement touché, réalisait que, non moi, j'ai besoin de cela. Donc, je, ce n'était pas le groupe, hein, j'ai besoin de pouvoir être baptisé. J'ai besoin de bénéficier du Pardon. Parce que je réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas demander mais quand je vous vois, vous, c'est différent. Et la Bible dit ceux qui reçurent de bon cœur sa parole. Ils furent donc baptisés. Regardez très bien. Ils hein? furent baptisés. Et en ce jour-là, nos disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce que vous vous suivez oui. Et puis, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fonction du pain et dans la prière. Oui. Jamais l'apôtre Paul, la pardon, mais leur a dit dans sa prédication que maintenant, rassemble-nous. Est-ce que vous comprenez Rassemble-nous et que faisons maintenant quelque chose pour Dieu. nous Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, vous pouvez vous retrouver, Regardez très bien ce que le Seigneur a dit lui-même quand les apôtres ont posé la question où sera ce là où se trouvera le corps là aussi ils s'assembleront ben, c'est lui en fait qui rassemble enfin, vous vous souvenez et quand euh, nous avons lu avec vous dans les saintes écritures dans le livre roi 18 je crois que nous avons cité dans effectivement aussi hein, vous voyez, parce que l'écriture aussi en, en, en fait en référence à, à cela aussi hein. quand on lit en fait évidemment aussi dans les scènes de on dit, il ramènera, vous ça non ok, quand les prophètes de Baal et ont fait leur euh, chose qu'ils faisaient et puis rien ne s'est passé, vous remarquerez très bien que les a restauré la il avait tout ce qu'il fallait faire et puis dans sa prière Prêtez bien attention à ce qu'il disait. Il a dit, Seigneur, qu'on sache aujourd'hui à Israël que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. Et que c'est toi qui ramènes. Pas moi. Non. Bah, si moi je vais ça, j'en ai dit, mais c'est toi, toi, qui ramène leur cœur à qui À toi. Alors, et, et, et ça c'est quelque chose que nous devons comprendre que pour nous qui sommes enfants de Dieu et qui croyons effectivement que il faut que Dieu soit à la base de tout de nos mariages de notre tout, tout tout tout tout tout si Dieu n'est pas la base abandonnez Ça paraît beau, ça paraît agréable Même si c'était vraiment frappant aux yeux Et que nous trouvons que vraiment ça, c'est vraiment la chose Mon frère et ma soeur N'oublie jamais ceci Il faut toujours consulter l'éternel Les, les débuts pour être bon pour toi oh. Mais tout au long du cheminement cela, ça va devenir amer si Dieu n'était pas l'auteur Parce que si Dieu est l'auteur peu importe les difficultés, sur le chemin, Amen. il sera toujours là avec toi. C'est la vérité, mon frère Amen. et ma soeur. Amen. Ah oui, ça soit dans la vallée, dans la montagne, Amen. il sera toujours là. Amen. Donc, c'est toujours nécessaire de pouvoir faire la différence. Parce que, entre ce que nous ressentons, que nous exprimons aussi en disant, oui, on va faire ceci pour Dieu, parce que... On n'est pas appelé à faire quelque chose pour Dieu. On est appelé à laisser Dieu faire quelque chose au travers de nous. Amen. Parce que c'est parce que Dieu qui fait, mon frère. Regardez très bien quand il a, a voulu que, effectivement, que les tabernacles le, le, soient dressés, que l'arche soit aussi fait effectivement, aussi. Je parle de l'arche avec, avec les saints. effectivement, aussi. Donc, l'arche Dieu soit fait, effectivement. Mais vous savez, il a dit à Moïse. Nice. Il dit, monte sur la montagne, je te montrerai, et quand tu descendras, tu feras exactement ce que je t'ai montré. Ah, parce que pour que la personne ne fasse pas avec son imagination des erreurs, disant, bon, je vais dedans, Dieu est là, Dieu fait descendre pour qu'il puisse faire ce Il va d'abord monter sur la montagne. mais tu dois faire ces choses selon et modèle, Pas comme tu peux l'imaginer ou ajouter à Alors Dieu veilla. Parce que la chose était pour lui, et que seulement que c'était lui qui le voulait. Alors il a veillé que ça soit fait exactement comme lui le désirait. C'est pour ça qu'il a dit, mais je mettais mon esprit. Amen. Dans ces siestes-là, parce qu'il dit, dit que le chandelier doit être battu comme ça, en, en, en or battu. Donc il savait que la chose doit être faite, hein? mais avec précision. Ce qui veut dire que l'homme qui allait faire le chandelier, s'il si le faisait avec son intelligence et qu'il tapait le marteau et que la forme était comme ceci, ça ne correspondait pas à ce que Dieu voulait. Donc pour qu'il s'assoie comme Dieu le voulait, il a guérité, effectivement, il a donné son esprit. Donc l'homme quand il tenait le marteau amen. ah oui, l'esprit disait, il ne pas plus ici, tape comme ça, un zi, là, là, là, là, là. Alléluia, c'est ça mon frère. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Dieu vous aime, mon frère. Mais vous, vous devez prêter attention aux choses de Dieu. La conscience de l'homme, la pensée de l'homme, je pense que c'est si. Non, ne pense pas que c'est Alléluia. David était un homme selon le cœur de l'éternel. C'est vrai. Ah, ça c'est vrai. Et chaque fois qu'il allait pour pouvoir, euh, comme on vous, vous souvenir, hein? oui. Ah, ben oui. Son, son général qui était un expert, Dieu lui avait donné des hommes en tout cas, Amen. des vaillants hommes. Pour, pour, pour David, il pouvait donner leur vie. Ça, c'est vrai. Amen. Ah, oui, ça, c'est vrai. Pour David, nous leur voyons effectivement. Et, et c'est Dieu qui lui avait donné ça Mais Quand Joab, son général, et qu'il voyait qu'effectivement, là-bas, ils allaient combattre effectivement, et que lui, il savait que nous allons plus nous couper la tête, il a fait sortir son épée. David qui regardait effectivement aussi, et, et cela a toujours parce qu'il est général de l'armée qui avait conduit l'armée, et avec l'épée il sort effectivement parce qu'il dit que là tout ça, on va comprendre, effectivement, ici, il était confiant. Et puis il y a David qui le regarde qui dit, je vois, mm -hmm. remets ton épée, mm -hmm. le fourreau cela ou l'épée cela ou l'épée cela, on pense au Je suis comment ça, je suis un fougou, je vais montrer, non, non, non, non, et, ton épée. Même si ça semble que nous allons conquérir, mm -hmm. mais il faut qu'on soit sûr. Amen. Il, est yeah. Amen. Amen. il a dit Consultons l'éternel. Amen. Et quand il a consulté l'éternel, et l'éternel lui a répondu. Il dit Voilà comment vous devez faire. Parce qu'ils vous pas Voilà comment vous devez faire. Quand vous entendrez les pas dans le il avance. Alors, avancez. Là, je suis avec vous. Donc, c'est absolument nécessaire que nous comprenions qu'effectivement, que nous avons besoin. Parce que quand il s'agit de notre vie. Il y a des décisions. Et je dis que des décisions qui ont une, une, une influence, une, une conséquence dans notre propre vie. Alors ne prenons pas la légère. Nous sommes dans un monde où il y a des combats, où il y a des difficultés. Quand nous voulons nous engager dans quelque chose, peu importe ce qu'on peut en dire, effectivement, que ça paraît beau, ce sera pas facile, ainsi de suite. Toi, tu dois être sûr. Parce que c'est toi qui t'engages dedans. Et, et tu dois d'abord te savoir, effectivement, toi qui tu es, toi. Si tu es devenu ce que tu es. Ce n'était pas un prédicateur qui t'a changé. Nous nous sommes appelés à pouvoir porter la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas vous changer. Mmh. Mmh. Mmh. <rire> la Bible nous fait savoir que à ceux qui l'ont reçu, Amen. à ceux qui l'ont reçu le prédicateur Est-ce que, est que vous comprenez? Ouais, ah, oui, C'est oui, en oui. fait que pour que vous compreniez, on ne dit pas ça pour dire pour que vous voit que non non non, on vous dit la vérité, mm. que vous puissiez comprendre que. Si votre foi n'est pas basée en lui, Amen. vous ne pouvez pas être changé. Parce que c'est Lui qui change, qui transforme. Donc, il est celui qui dit que la lumière soit. Et la lumière apparue. Donc, vous comprenez. Donc, en fait, c'est Dieu qui transforme et qui change les autres. Amen. Oui. Oui, Alors, si, si moi, j'étais un voleur. J'étais quelqu'un qui vivait n'importe comment. J'allais partout où je voulais partir. C'est aussi comme ça. Parce que, euh, il faut quand même... Je reviens à Paris, c'est des temps pires. De... Frère, ne vous dites pas non, je pars en voyage. Je pars ceci. Je vais faire ceci. Non, non, non, non, non. Fait... Nous sommes dans un temps très difficile. Ne faites plus jamais cela. Et voilà, je me lève. Bon, voilà, ben, ben, je vais voir son mot. Non, pardon. Non, non, non, non. Euh, euh, euh, euh, oui, non, c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut toujours prier les pour savoir si c'est le bon moment de faire ces voyages là ou ce n'est pas le bon moment. Ah, oui, oui, oui, oui. C'est absolument... En fait, parce que... Si nous faisons ce que nous voulons, c'est que nous n'avons pas Dieu comme conducteur voilà. et que nous ne sommes pas fils de Dieu. Vrai. Je peux dire, Lise dans sa maison, elle ne peut pas se lever. Bon maintenant, je vais prendre ma valise, je vais aller à, à, à, à, à, à Gare pour rester au moins pendant 4, 5, 6 jours, je sens le besoin de pouvoir aller à Gord. Et comme je sens le besoin, eh ben, je prends ma valise et je pars. De toute façon, je suis majeur. Et puis vacciné. <rire> Comme ça que vous dites, vous comprenez donc prendre le désir, allez, bah, je vais aller là-bas, puis je serai quand je serai resté comme ça, même après sept jours, et puis je reviens. Mais lise un père, lise à une mère, est-ce que vous comprenez? Donc ils il ne peuvent pas s'élever et son droits parce qu'ils que j'ai un père, j'ai une mère, donc c'est à dire, que je suis soumise à ma famille, à mon père et à ma mère. C'est comme ah, ça qu'on oui. voit aussi les enfants. C'est comme ça, comme ça, on voit aussi comment ils seront plus tard. Là, mais, mm -hmm. euh, si tu n'es pas soumise à, à ton papa. Mm -hmm. Je disais, je disais, c'est pas bon. moi. Mm -hmm. C'est extraordinaire ça. Oui. ça c est, c est. Si tu n'es pas soumise. Parce que c'est vrai. c'est Quand maman te dit ou pas, te dit, quand tu n'es pas soumise, tu auras des difficultés de te soumettre aussi. Mm -hmm. mm -hmm. Amen. C'est un bon, c'est de qu'on des gens qui dans la tête, parce qu'on a eu pouvoir vivre comme ça. cest à que je me lève, je fais ce que je veux. D'ailleurs, je suis. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Oui, ça, ça. Oui, ça. Parce que, alors, les enfants ne sont pas polis parce qu'ils ont eu un problème. Alors, il faut que les enfants, comme je disais tout à l'heure, ils, ils, ils veulent pas faire cela. Elle dit non, moi je fais non, parce qu'elle a un papa et une maman auxquels elle sent que non, ils sont responsables. Je ne suis pas comme un, un oiseau en rien comme ça, et je me décide de pouvoir aller, non, non, non, non, je suis avec mes parents, avec mes parents, je Donc toi aussi, tu dis quoi, notre père, Dieu, mon père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, c'est ça, ce non Quand nous disons à Dieu, et nous quand nous disons, appelons Dieu notre père nous ne sommes pas comme les catholiques, les protestants, c'est ici pour répéter notre Père qui est aussi. Que monde... Non, non, non, non, non, non. Moi, quand je l'invoque en tant que Père, je suis né de lui. Amen. Je reconnais sa paternité sur moi. Donc c'est mon Père, s'il dit non, je ne discute pas. Même si la chose me plaît, comment ça fait des blablabla, Même si c'est comment, je ne dis pas. Mon Père a dit non, parce que non de Dieu, c'est aussi sa volonté quand même. La volonté de Dieu, c'est Oui, oui, oui, non, c'est difficile, c'est aussi non, c'est sa volonté. de dire non, donc je ne veux pas. Quand, quand il a eu à pouvoir dire, quand euh, malade, il dit non, il n'y va pas. C'était donc ça sa volonté. Il ne va pas. Mais madame doit tout à forcer, tu dis oui, oui, oui, change. Donc, le oui n'était pas la volonté de Dieu. Non. Est-ce que vous comprenez ah, oui. Donc effectivement, nous, nous devons arriver à pouvoir réaliser que nous ne pouvons. Parce que quand on est des révoltés, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'autorité paternelle. Et ça, c'est. Souvent nous avons des problèmes pour quelle raison ça a bien commencé, et puis ah, oh, maintenant ça ne marche plus, ça ne va pas très bien. Mais c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas prié Dieu, mais tout votre cœur. Et puis quand on prie aussi, on doit être sincère. Souvenez-vous, je l'avais touché à moi aussi. Vous avez la chose qui est en face de vous, vous la désirez, ah, c'est ça que je pense que je dois faire, effectivement, Et puis quand on vous demande, c'est toujours bon de pouvoir prier l'éternel. Vous vous mettez à genoux pour prier, vous n'êtes pas sincère pour dire que Seigneur, montre-moi vraiment ta volonté. Tu sais toi-même que si vraiment tu vas au plus profond. Ah ben oui, on se connaît. C'est vrai. C'est que si je vais au plus profond, il va me montrer quelque part que ce n'est pas sa volonté. Donc je fais un peu pour Seigneur. Oh, est ta volonté, Seigneur Donc tu pries un peu dessus, dessus. Tu ne veux pas pénétrer, rester là, même si je veux au petit matin, Seigneur, je veux ta volonté. Quand on est comme ça le Seigneur nous montre -il ce qu'il est né, effectivement et qu'il est donc sa volonté et c'est important parce que nous réalisons qu'effectivement que, comme nous disons tout à l'heure que ces rassemblements là ne viennent pas de l'homme parce que si ça vient de l'homme Dieu n'est pas dans cela alors comme nous l'avons dit aussi effectivement que la Bible nous fait comprendre que c'est celui en fait qui, qui, qui, qui, qui, qui, a, qui, qui a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc il ajoutait donc à l'église. Vous comprenez donc Il ajoute donc à l'église. Est-ce que Amen. vous comprenez Amen. Parce que cette église-là, c'est pas Pierre ou Jean ou Paul qui l'ont bâti. nous dit, je bâtirai mon église. Donc il est l'auteur de cela. Alors ce qui veut dire que ces rassemblements, comme c'est de Dieu, effectivement, il faut que toute chose soit réellement conforme à la volonté de Dieu lui-même. Vous remarquerez très bien au chapitre 15, effectivement, que David, à ce moment, quand il s'est réveillé, il a dit aux au Lévite, effectivement, ça qui m'a été, puisque parce que vous n'étiez pas là. Mmh. Amen. Parce que ça paraissait tellement si bien. Et puis avec l'émotion du peuple, effectivement, vous voyez très bien, il y a conjugué le peuple, effectivement, une... il a, tout, tout a été bien fait, tout, tout. on a vu que c'était bon à pouvoir faire, parce ben, que ça semblait tellement bon. Et ils l'ont fait. Ils l'ont en fait. Mais vous remarquez très bien que ce qui s'est passé, ce que là, il a manqué. Parce qu'il n'a pas consulté le Seigneur. Ah oui, il a plutôt convoqué rassemblé le peuple. C'est ça toujours le grand danger en fait. On ne peut pas s'appuyer sur ce que les gens vous disent de pouvoir faire. Ah ben oui, je crois que c'était là-bas à, à, à, à Boyer, je disais mais vous savez, dans la plupart du temps, quand il y a des rassemblements comme cela, des frères et des sœurs ont des très bonnes idées, trop bonnes d'ailleurs. Ah, bah ben oui, excellent Alors, ils deviennent maintenant le conseiller du pasteur. Ils veulent effectivement que le pasteur fasse exactement. Quand le pasteur dit non, Ah, mais c'est pas c'est comme ça, mais moi je pense que ce conseil ça. cest c'est-à-dire qu'il n'a même pas tenu la phrase. Et, et vous avez des, des conseils vraiment appropriés, parce que vous, vous le trouvez, que c'est la chose qu'il faut faire. Et regardez bien aussi quand nous avons eu à pouvoir lire aussi dans le livre de Samuel Saül, Saül. Dieu l'a envoyé il a donné des ordres. Vous savez qu'il y a toujours un grand danger pour une personne à cause de la foule. La foule, les gens de la foule, le peuple effectivement, peuvent vous pousser à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut que vous fassiez tout quand il des paroles, oh vous, oh toi, et tu es comme ça. Et quand tu n'es pas fort dans l'esprit, ah oui, bien sûr que oui. C'est ça le problème de l'humain. Tout humain, humainement parlant, il fait toujours quand on, on doit, doit, doit l'apprécier, le mettre sur un L'homme, vous pouvez me dire, ah frère, non, c'est pas vrai. Non, l'homme, sa nature est comme ça. Regardez tout ce que vous appelez star aujourd'hui il commence bien comme ça et puis et là on, apprécie, on a là on peut faire l'infestat, il devient drogué après parce que tellement ça lui monte, il commence à pouvoir, Ici, il suit tout le monde évidemment et il devient drogué il devient aussi une femme, oui, on finit toujours par ça parce que à cause de quoi ben l'influence des hommes effectivement il faut la grâce de Dieu parce que c'est une, une puissance les gens qui sont là, et puis, mais pour avoir cette capacité de voir s'éteindre, gardez dans les de en tout cas, ça, ça ne me concerne pas. Parce que ce que moi je dois faire, c'est ce que Dieu me dit, il faut vraiment la grâce de Dieu. Et je vous dis encore, s'il vous plaît, je vous dis encore davantage. Pour que cet homme soit ainsi, il faut vraiment qu'il soit mort. Mais combien sont encore vivant. Et puis quand même vous apportez, vous quand on apporte la parole de dire Alléluia, Amen, mais à cet moment vous vous sentez, c'est comme ça si, ah oh, mais pourquoi il nous a prêché comme ça, c'est comme s'il si nous visait même quand ne pas mais on sait, c'est comme s'il si nous visait quand il a parlé ceci je crois que c'était moi qui visais mais ça c'est votre travail c'est votre devoir, c'est ce vous... pour que vous connaissiez comprendre qu'il y, y a beaucoup qui ne sont pas morts, qui sont encore vivants alors c'était comme ça, ça a eu là, hein, et ça a eu, il aimait trop la gloire en fait, mais c'est vrai, s'il n'aimait pas la gloire, pourquoi il a voulu tuer David, vous vous souvenez là, hein? David lui ne cherchait pas la gloire, est-ce que vous comprenez, amen. Non, David n'a jamais cherché la gloire, parce qu'il baissait les boutons de son père, amen, amen. Il ne s'occupe pas des ambitions de ses frères et sœurs. Non, non, pas du tout. C'est important que vous compreniez ça. Il s'occupe des ambitions de ses, ses, ses, ses... Non, non, non, non, non. Dieu le travaillait de côté, en fait. Mm -hmm. Et puis, quand il est on l'a oué, il n'a jamais dit, je cherche à être roi, je cherche à être roi. C'était même pas dans sa conscience, il était dans son subconscient, il n'en avait rien à faire. Mm -hmm. Lui, là où il était, il se contentait de ce que Dieu faisait avec lui, il était vraiment Dieu. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit moins roi. Parce que Samuel, même le prophète de Dieu, quand il est parti là-bas, il ne l'avait même pas. Mm. Quand il avait un dame, effectivement, il dit, mais c'est lui que je veux. Fait me, je pense que c'est celui-là qui a devenu des dieux. Il a dit, aïe, aïe, aïe, Je le rejeté. Il me dit, mais tu as rejeté, mais quest ce que tu peux avoir choisi ici, là mm. Il est établit les moutons, les brébis, effectivement. Il s'est pris, il ne pense même pas à ça. Parce que là-bas, dire, moi, moi je veux, moi je veux dis Lui, il n'était pas moi je veux. Il me dit, c'est celui-là que je veux prendre. Mm. Esther filles ah je vais être la plus belle qu'on me voit la plus belle qu'on me voit je vous en prie écoutez celle qu'on me voit parce que ah, on me dit ah la plus belle la plus oui. jolie elle plus comme ça à partir oui. oui. est un et la raison elle oui. n'avait même pas l'intention de voir dit qu'on me voit qu'on fasse ceci comme ça même pas dans son subconscient Qu'elle pourrait devenir elle non mais bon, il faut que je sois son. quand je passe et qu'on voit il faut que je fasse bomber ça sert à rien c'est vrai mon frère et ma sœur. Parce ah, que si je ne fais pas ça comme ça, ils vont me voir. Ça, c'est la ria. Esther était dans son coin là-bas, ton restant simplement, pris. écoutant Manochie qui était là. C'est la vérité, frère ça. Mais Dieu l'a voyait. Amen. De ton qu'elle était, il ne pouvait jamais penser, et puis vous connaissez sa vie comme elle était, jamais penser qu'un jour, parce qu'elle voyait la royauté, là, oh, jamais même dans son sud contre sa mémoire, il dit non, moi je si suis toujours un peuple de bas, la basse classe. Mmh. La basse classe ici, je vivais comme ça, je restais oh Dieu l'a voyait Et puis quand l'ennemi du roi a Dieu a fait cela pour que puisse pas parce qu'il a avait été, quelque part. Bien sûr que oui. Parce que nous n'avons pas affaire avec euh, un être humain, en fait, qui a, on appelle Dieu, mais c'est Dieu, Dieu est esprit. Et il a donc ses prérogatives et ses conditions dans lesquelles nous, nous ne devons jamais frères et sœurs. Vous ne pourrez jamais changer les choses de Dieu ou pousser Dieu par votre attitude, même si Nous ne viendrons pas prier, nous ne pouvons pas chanter, nous ne pouvons pas gêner, nous n'avons rien à faire à ces dieux-là. Frères et sœurs, vous ne pourrez jamais plier Dieu. Ça, vous devez comprendre cela. C'est pourquoi c'est lui que Dieu a eu à pouvoir te donner la grâce de pouvoir choisir. Il doit être conscient que peu importe ce que le peuple peut dire, ça ne pourra jamais changer ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Donc il m'est nécessaire, non pas de m'appuyer sur le peuple, mais de m'appuyer sur ce que Dieu a dit. Amen. Et c'est comme cela qu'était était en fait euh, euh, euh, euh, David. Vous vous souvenez de David Vous vous souvenez quand même Un an, quand il était un roi, vous vous souvenez Il avait une femme aussi, non Hein? Et puis, vous connaissez, oui, bien sûr, que vous allez vous souvenir. Lorsqu elle arrive, bien, si, lorsque la merci, lorsque l'arche revenait. Vous vous non mm. L'homme ne pouvait pas lui disait On dit, mais il est roi, parce qu'il allait avoir la prestance, c'est roi. Comme ça. Quand il a vu là, il a jeté son manteau. Il a commencé à danser. On dit, mais enfin, monsieur l'autorité, dit, mais c'est pas possible. Mm. La femme, de dit, mais un roi qui s'est mais comme ça devant le peuple, qui s'humilie comme ça pour. là, <rire> Alors c'est David qui lui dit, dit tu, sais, tu sais toi d'où je viens pour que je sois roi ouais. oui, oui, oui. tu peux te plaindre, dis moi je suis la reine je suis, je suis, je suis, je suis, pour que tu sois ce que toi tu es ici aujourd'hui et tu t'asseilles là qu'on dise vive la reine oui, oui. tu sais d'abord d'où le roi parce que tu dis il vient j'ai pressé les boutons de mon papa je n'étais rien du tout mais c'est l'éternel là qui m'a pris derrière le brebis, les, les agneaux pour me servir, de moi, ceci. Et toi, tu me dis que je dois t'honorer toi. plutôt oui. que Dieu. Qu'est-ce que le peuple, je me dis, je me je m'ajoute me, je me, je me devant Dieu. Ça, que le peuple pense qu'il a pensé. Mais c'est Dieu qui a fait de moi le roi pour ça. Est-ce que vous comprenez C'est une manière de pouvoir oui. réfléchir mon frère. Dans, dans votre façon de dans différents endroits. Il faut que Dieu, lui, ait la première place dans ce que vous allez prendre comme.. Décision, consultons, c'est pour ça que David, c'était quand même un homme qui aimait tellement Dieu, quand il a vu l'horreur qu'il a commis. parce que vous voyez, l'empressement d'avoir la foule, et ceci, et cela, tout ça, ça, il a oublié, alors que lui, il était celui qui savait ce qu'il allait faire, mais il a oublié. Quelque part, effectivement, avec l'engouement, parce que la joie de voir, parce que Dieu n'est pas dans les émotions, s'il vous plaît, frère et sœur. Amen. Amen. Oui, oui, oui. Parce qu'il ne faut pas confondre non plus, parce que quand la joie dans le Saint-Esprit est là aussi, nous avons écrit, Amen. ça ne veut pas dire, parce que souvent on confond, on qu'on parle comme ça, on, là, on chante, on reste marre. Non, ça c'est pas Dieu non plus. Amen. Est-ce que vous comprenez oui, oui. les choses qui sont, vous vous sentez en liberté, vous pouvez des cris, ça, ça, ça, c'est différent. Mais quand on passe des émotions aux émotions humaines, jamais effectivement ainsi. J'espère que vous comprenez. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit à l'extrême. Mais soyez équilibrés dans ce que je dis. Donc, c'est ça, en fait. Donc, il n'est pas dans les émotions humaines. Comme cela s'est passé, effectivement, et que c'est après maintenant qu'ils se sont rendus compte que, lorsque Isa a été ils se sont rendus compte qu'il y a un problème quelque part nous étions avancés nous voyons que ces choses étaient bien mais il y a un problème quelque part alors c'est pour ça qu'il a eu un pouvoir de dire, mais puisque vous n'étiez pas avec nous ah oui tu as convoqué le peuple mais tu as oublié que ce peuple que tu convoques en fait c'est pas comme les égyptiens c'est pas comme les Esséniens, les assyriens ce peuple ici est le peuple de Dieu. Et les territoires qu'il occupe, en fait, c'est les territoires que Dieu lui-même leur a donnés. Ah oui. Vous savez comment Dieu a dit de ces territoires-là? Les plus beaux pays de toute la terre. Amen, amen. Amen. Ézéchiel. Donc quand Dieu leur a donné, ça fait ces choix-là. Il dit, Israël, cette pays-là, c'est le plus beau pays parcourir le monde entier. C'est États-Unis, la Belgique, la France et tout ça, que vous avez, Paris, ceci si et cela, mais rien. À côté d'Israël, encore le Et tous les pays du monde entier. C'est un pays, il n'a pas dit que la France, est un pays où coulent les lumiens. La Belgique est un pays où coulent les miennes. Les États-Unis, c'est un pays où se produisent les miennes, les miennes. Non. Ah, Israël, c'est un pays où coulent les liens. Donc nous comprenons qu'effectivement que le choix de Dieu était un choix tout à fait particulier. Alors ça, ah ben oui, quand il le fait, quand il nous donne effectivement, on peut dire, Seigneur, tu es vraiment merveilleux dans ta façon de faire. Parce que jamais Dieu ne peut vous donner quelque chose. Lui quand il donne, la chose Alors ce peuple-là n'était pas comme tout le peuple effectivement. Et quand Dieu a eu à pouvoir donner effectivement, c'était le don de Dieu, c'était la propriété des dieux. Donc s'il doit rassembler il ne va pas rassembler selon ses désirs. Parce qu'ils sont sous leur conduite ténèbres. C'est un peuple qui... Vous vous souvenez quand même quand... Les, les... Je souviens les tabous. Vous vous souvenez... Oh là, pardonnez-moi. Vous vous souvenez quand même quand... Euh, euh, je crois que c'était... Euh, je pense que c'était... peut-être le... Je crois que c'était un, un autre roi, je pense. Mais bon, il faut que nous puissions comprendre que c'était Samuel. bien, je pense. Samuel, le, le peuple le, le, lui a dit que nous voulons être comme les nations. Vous vous souvenez? Parce qu'il voulait un autre roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est l'éternel qui est votre roi. Donc effectivement, c'est un peuple qui ne pouvait pas jamais se comparer à d'autres peuples. Et c'est un peuple qui était un peuple de Dieu et que Dieu lui-même voulait conduire. Mais c'est exactement comme vous, c'est moi. Non frère, il n'y a seulement qu'un seul qui doit dominer sur vous. Amen. Amen. Ah, oui, parce que je veux que vous compreniez en fait. Frère et sœur, ça c'est nécessaire. Je le répète. Vous n'appartenez pas à Léonard Fessy. Ah, que Dieu me pardonne, que Dieu m'aide. Pour que ça ne soit pas ici. Amen, Amen.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 lui, bien sûr. Amen, amen. C'est à, à lui effectivement qu'on appartient tous. On subit effectivement pour que oui, c'est important que vous compreniez cela. Alors, si c'est lui auquel vous appartenez, alors nous sommes soumis à lui. Vous avez compris Si nous sommes soumis à lui, c'est-à-dire que sommes soumis à qu'il dit. Et si maintenant, lui, il vous a établi, maintenant, Léonard, il fait, c'est comme un pasteur. Oui. Vous voyez comment on voit est-ce que vous comprenez Amen. Il dit, c'est lui qui vous reçoit, vous reçoit. Est-ce que vous comprenez Est-ce est que vous comprenez C'est pour que vous compreniez qu'on n'est pas soumis à l'homme, Nous sommes soumis à Dieu. Et ce que Dieu veut que nous fassions, eh bien, nous fassions parce qu'on est soumis à lui. Est-ce que vous comprenez C'est pour que ça, ça soit compris. La pensée des gens pour dire, non, pourquoi on dit l'Esprit, on habitants de Dieu, Mais non, non, ce pas parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Et si Dieu l'a dit, Amen. alors nous maintenant nous nous soumettrons, nous nous conformons un peu à la volonté de Dieu. C'est pour, pour simplement que vous pouvez comprendre ça. Donc, c'est-à-dire que nous sommes à Dieu. Et -à parce que nous sommes à Dieu, alors quand quelque chose doit être fait, ce n'est pas que l'homme veut qu'on fasse comme ceci. Il faut que l'homme consulte Dieu. Amen. Seigneur Jésus, c'est ton peuple. Est-ce que telle chose, mm -hmm. on peut le faire maintenant mm -hmm. ou à 30 ans? à quel moment tu veux qu'on fasse telle chose Est-ce que vous comprenez mm -hmm. Ce n'est pas l'association des kilobots. Frères, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la Seine Seine. Vous me que c'était la fin de l'année. Bon, non, je veux dire qu'un mm -hmm. avait... qu frère ou une soeur qui fait ça, je dire. Je, je vais donner un exemple. Mm -hmm. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la sainte Seine. Vous ne sentez pas les goûts, les désirs parce que vous dites « nana ». Mais pas... mm -hmm. ce n'est pas parce que vous l'avez dit mm -hmm. qu'on doit suivre ce que vous dites. Est-ce que vous suivez? Donc, on doit faire la Sainte-Seine quand le Seigneur, lui, oui, suite maintenant les désirs, et pousse maintenant à qu'il dit: mais voici la période telle, effectivement, où vous pouvez faire la Sainte-Seine ou la vache des pieds. Parce que ce n'est pas tous les dimanches que je viens, je fais Sainte-Seine, puis la vache des pieds. Non, non, non, c'est si. quand Dieu veut qu'on nous fassions. Alors, à ce moment, on dit bien quand Dieu veut. Donc quand Dieu veut, donc il conduit effectivement à ce que nous le fassions, mais pas quand nous avons les désirs que ça soit fait. Et ça, mon frère les ma dans tous les domaines, quand il s'agit dans des services de Dieu, comme nous l'avons dit, effectivement, sinon des prophéties, et aussi dans les services tels que nous sommes. Puisque notre rassemblement, c'est pas nous avons fait une association pour nous rassembler. C'est Dieu en fait qui est l'auteur. Alors, tout ce que nous devons faire, nous devons être sûrs et certains que ce que nous faisions. Ça répond effectivement à ce que Dieu veut que nous puissions faire. Que ce soit dans les cantiques. Amen. Amen. Amen. Bon, vous vous souvenez que je vous ai dit ici, effectivement, la place qu'occupe en fait les chants, c'est dans la Bible. Là. Amen. Maintenant, si c'est oui. les services de Dieu, il faut que... Vous vous souvenez que les chants, effectivement, la plupart du temps, c'était de l'évite. les psaumes qui nous ont a... C'était donc les levites, Donc, ils étaient au moins. Donc ils faisaient des choses effectivement sous l'esprit de Dieu pour, pour les services qui étaient donc concernés. Ça veut dire que les chantres aussi, donc les gens qui chantent, ils doivent être bons. Amen. Avoir l'esprit du Seigneur. J'ai terminé, avoir l'esprit du Seigneur. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc ils ne doivent pas chercher des choses à gauche et à droite Amen. Ils doivent prier Dieu Amen. pour que Dieu les inspire, afin que lorsqu'ils vont chanter, c'est pas pour que nous prenions plaisir, mais pour que Dieu soit glorifié. si Dieu est glorifié, nous aussi nous aurons la joie Amen. du Saint-Esprit dans notre cœur, en écoutant chanter. Parce que ce n'est pas à nous de pouvoir faire ce que nous voulons, effectivement, ni comment nous pensons, la même chose avec dans tout, parce que tout est consacré à Dieu. C'est pour ça que je termine par là. On là on hein. Je ne peux pas voir par exemple que notre guitariste, qui est tellement professeur, Dieu a béni Isaac. Dieu a béni aussi tous ceux qui sont là-bas. un jour, il y a un mariage à Sainte-Catherine. Et on cherche des guitaristes et des drômeurs, je ne sais pas pourquoi. Voilà, effectivement aussi, et on a, on a entendu que là, ils sont bien, ils vont, etc, nous avons et alors on a dit, ah oui, il n'y a pas de problème, nous nous levons nous allons à Sainte-Catherine pour aller euh, participer et faire tout cela, oui. ça c'est pas correct. On ne peut pas prendre les choses qui sont des dieux, mm -hmm et aller avec dans le monde, et jouer, c'est comme si on retrouve dans un orchestre, comme on dit, bah, ils sont tellement, ils jouent tellement bien, et bien, venez aussi, nous accompagner, un peu quel moment dans un orchestre, ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Parce que les dons pour l'œuvre de Dieu, les dons pour la maison du Seigneur, les dons pour le service de Dieu, et aussi en ce qui nous concerne, nous aussi. Puisque nous sommes les temples du Saint-Esprit. Pourquoi tu vas aller faire les choses de tradition oh, et Jacqueline vient, parce que bon, comme on va épouser ta soeur, il y a des poulets qu'on va couper la tête, viens aussi là-bas. Mais si toi tu vas, c'est que tu es en dehors de la volonté de Dieu. cest à que non, moi je suis un enfant de Dieu. Amen. Ah oui. Je ne peux pas faire les choses traditionnelles, aller couper et mettre la poudre blanche sur la tête, effectivement. Non, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu peux faire. Pas dire non parce que pour a insisté. Je rentre là-bas sur le village, effectivement. On va manger avec les grands-pères la casserole, on a coulissé ça, non, non. Non, non, non, non, non, mon frère, toi, tu es le temple du Saint-Esprit. savoir que Ce que je dois faire, même si ça plaît à mon père, à ma grand-mère, effectivement, je dois dire Seigneur, est-ce que c'est bon pour toi de me voir là assis, en train de manger, et boire les kibourg, avec les qui avec autres non. Dieu vous bénisse. Amen. Et tout mon cœur, je pense que vous comprenez ce qui se dire. Frères et sœurs, vous n'êtes pas comme les autres. Quand Dieu a mis sa main sur toi, ta vie doit être changée. Saint, Saint, Saint, et l'éternel, notre Dieu. Levez-nous. Tendre Père, c'est précieux frère, Seigneur mon Dieu. Je voudrais te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordée aujourd'hui de pouvoir être dans ta maison, de pouvoir vraiment tenir. Et de réaliser, les personnes, que nous sommes pas comme les autres, que nous sommes un peuple mis à part, vous Père de Peu importe l'endroit où nous pouvons nous trouver, nous situer, bénévole Père Saint-Dieu. Oh Dieu, nous voulons vraiment te demander la grâce de pouvoir nous aider Seigneur. C'est comme cela que, étant conduits par toi, nous réussirons dans tout ce que nous ne nous, nous réussirons, Bénévole Père Saint Dieu, dans tout le milieu où nous pourrons aller, Bénévole Père Saint Dieu, parce que nous sommes un peuple particulier Seigneur. Tu as dit que vous êtes un peuple saint. Oh Dieu, que toutes les nations pourront voir, Bénévole Père Saint -Dieu. Nous voulons pas, Bénévole Père Saint Dieu, faire ce que nous pensons et la manière dont nous le voyons, bénémoins et nous le considérons, mon ben, bénémoine Père Dieu. Ah, nous voulons nous offrir à toi, mon bénémoine Père dieu parce que Dieu est l'auteur de ce que nous sommes, devenus aussi aujourd'hui, mon roi. Que nos rassemblements prennent, Père Patrice, et notre valeur, bénémoine, Père Saint-Dieu, la manière de pouvoir le voir. Et ce que nous faisons, Père Tibissant Dieu, nous le faisons en ayant conscience, effectivement, que ce n'est pas à nous, Père Tibissant, mais c'est à toi que nous devons réellement, de Patrick, sans Dieu, ben, nous gloire. Paul a dit avec raison que je suis prisonnier esclave de Christ, mon bénévole Patrice. Nous voulons aussi l'être, mon bénévole Père Dieu. C'est comme cela que nous te servirons, mon roi. Je prie pour mes frères et soeurs qui sont aussi en connexion, mon bénévole Père Saint-Dieu, dans différents pays, mon bénévole Père Saint. Oh Dieu, qu'ils soient aussi soutenus. Et surtout aussi, qu'ils aient aussi des oreilles pour entendre aussi, bénévole en Père Saint-Dieu, même s'ils sont loin, mais ils sont aussi à toi, mon bénévole Père Dieu. Ils t'appartiennent aussi, bénévole Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui conduit mon roi. Et c'est cela, bénéficiance, c'est la conviction. Que nous avons, même étant seul, mon bénévole Père Saint-Dieu, nous savons que nous avons de part de nous, mon bénévole Père saint et que toi, tu puisses agir pour pouvoir faire ce que nous voulons. Je t'en supplie, mon roi, aide-nous à revenir à cela et à avoir conscience, mon bénévole Père Saint-Dieu, de ce que toi, tu fais de nous, mon bénévole Père saint de la capacité que tu dois aussi donner, mon bénévole Père saint pardonne nous encore, mon bénévole Père Souviens-toi de ton peuple, mon Père, et agis encore, Je te demande cette si grâce, c'était pour la gloire. do